En parcourant en YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de vidéos qui t'expliquent comment te motiver pour créer ton projet, créer tes vidéos, monter ta chaîne YouTube, etc. Autant que je les trouve intéressantes, autant pour moi je sais qu'il n'y a pas de méthode unique et standard qui fonctionne pour tout le monde pour pouvoir te motiver à le faire. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent bloquer le fait de réaliser un court-métrage. Et c'est difficile de te dire à toi comment trouver la motivation alors que mes méthodes sont très probablement différentes de celles d'à peu près tout le monde. Donc du coup, à la place que je vais faire, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé mon premier gros court-métrage 4 temps, qui est sorti il y a 2-3 ans sur la chaîne. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à recruter des gens, à les mobiliser, et au final, à obtenir ce résultat-là. Je pourrais parler du dernier court-métrage, mais c'est pas du tout la même chose, parce que j'ai aussi de l'expérience et j'avais des contacts pour pouvoir réaliser ça beaucoup plus facilement. fait quatre temps. Juste avant, j'avais eu une toute petite expérience où j'avais essayé de faire mon premier court métrage All Alone euh, qui est vraiment dégueulasse, il est mal filmé, la qualité est pas bonne, la musique est pas bonne. On souffre d'une quantité d'erreurs qui est monstrueuse mais je le laisse parce que ça me permet moi-même de constater mon évolution sur la chaîne et ça permet aussi aux gens qui viennent sur la chaîne de voir cette même évolution. temps déjà comment est-ce que j'ai pu écrire le scénario alors, au niveau de l'inspiration en fait c'est assez simple soit j'ai une idée qui arrive comme ça et généralement je la note sur papier, je brainstorm un peu dessus, soit elle est bonne auquel cas j'en fais un court métrage, ce qui arrive rarement, soit je la trouve mauvaise auquel cas des fois j'en parle à des collègues qui eux veulent peut-être reprendre l'idée pour en faire quelque chose, soit tout simplement il ne se passe rien et là le court métrage étant basé en partie sur la musique ça m'est tout simplement arrivé en écoutant une musique qui était à 120 battements par minute avec des mesures en 4 4 et je me suis dit que je pouvais créer un court métrage tout autour de ça avec 4 séquences, 4 situations différentes et la musique comme élément principal. Du coup, je me suis mis pendant plusieurs soirs à brainstormer un petit peu dessus puisque j'avais du temps. J'ai choisi de sacrifier par moment un tout petit peu ma vie sociale de manière à pouvoir me consacrer à ce projet parce que je voulais vraiment le voir aboutir Mais surtout aussi j'en ai discuté avec des gens, que ce soit des gens expérimentés, des gens avec qui j'avais déjà bossé, qui n'avaient pas d'expérience du tout C'était juste pour avoir une idée de est-ce que le scénario peut plaire, est-ce que l'idée a peut-être déjà été faite et j'avais pas forcément envie de tomber dans du plagiat facile pour mon premier gros projet Et surtout est-ce que ça pouvait être viable Alors après avoir pas mal brainstormé, j'ai du coup écrit une première version du court-métrage qui faisait quelques pages Que j'ai envoyé à quelques potes qui pouvaient potentiellement participer au projet, que ce soit à la technique ou que ce soit en acteur J'ai eu que des retours positifs, donc moi du coup ça m'a aidé aussi à m'encourager. Forcément, c'est sûr que si on vous fait que des critiques positives sur votre travail, ça va vous donner envie d'avancer. Il faut quand même y faire attention parce que, comme souvent, ça va être des amis qui vont vous les faire, ils peuvent aussi ne pas oser vous faire un retour euh, bah, négatif. Une fois que j'ai eu ça, on m'a fait remarquer quelques petits détails qui n'allaient pas, que ce soit au niveau des dialogues ou de la mise en scène, donc j'ai essayé de corriger ça. Ce que j'ai fait aussi et ce que je fais à chaque fois quand j'écris un scénario, c'est que j'essaye de penser mes lieux. J'ai envie que ça se passe à tel endroit, mais est-ce que je peux avoir cet endroit Là par exemple, on devait avoir un bar que malheureusement on n'a pas eu pour pas mal de raisons, mais je savais que je pouvais en avoir un parce que j'avais déjà demandé à un patron de bar si on pouvait éventuellement tourner dans ces lieux. Je savais que j'aurais besoin d'un appartement, j'ai demandé à un ami si on pouvait utiliser son appartement, j'ai utilisé le mien. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à penser avant pour éviter que vous ayez des ambitions trop démesurées et que du coup vous vous retrouviez avec un projet qui est peut-être super bien, mais qui est totalement infaisable parce que vous n'avez pas les moyens d'aller dans les lieux du tournage. Une fois que ça a été fait, j'ai procédé au découpage technique. Donc, moi, c'était mon tout premier. Généralement, quand je fais ça, je fais d'abord les plans les plus simples, c'est-à-dire pour tout ce qui est par exemple, je sais que ça va être quasi exclusivement du champ contre champ donc du coup j'écris mes différents plans selon les dialogues je sais à quel moment la caméra doit couper et pour certains plans j'avais d'autres idées en tête que j'ai essayé de mettre en scène et pour vérifier si mon découpage technique était correct J'en ai discuté avec un ami avec lequel on a à peu près la même culture cinématographique pour lui expliquer les différents plans que j'avais en tête et la succession qu'il y avait Il a permis par moment, des fois de me rendre compte que j'avais fait de grosses erreurs et parfois qu'il avait des suggestions qui ne correspondaient pas à ma vision de la chose puisque ça restait quand même bah, mon projet et pas le sien. Ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment à chaque étape du projet surtout si vous n'avez jamais fait de fiction et encore plus si vous n'avez jamais réalisé quoi que ce soit même si vous pensez être bon et même si vous avez 20 ans d'expérience dans le métier faites relire vos projets et demandez des avis. C'est vraiment important parce que ça peut vous permettre d'éviter d'énormes boulettes. Une fois que ça a été fait, du coup, j'ai réfléchi à l'équipe que je devais avoir. Pour moi, il y a deux rôles qui étaient très très importants. Le premier, c'était la personne qui allait prendre le son. Et le deuxième, c'était au niveau des acteurs. Donc les acteurs, je les ai trouvés assez rapidement, c'était des potes de l'époque, donc Loé, une fille qui avait déjà joué dans certains de mes courts-métrages et que vous avez probablement vu si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. Et Léo, du coup, un ami de l'époque, à qui j'avais proposé le rôle, qui a totalement accepté, donc c'était assez vite plié. Au niveau de la prise de son, par contre, il faut savoir que moi j'ai pas d'amis qui est technicien là-dedans. J'ai des amis qui font un peu de musique, j'ai des amis qui ont une bonne oreille, mais je n'ai pas d'amis qui savent de manière professionnelle, prendre du son. Du coup, j'ai demandé à des amis musiciens si ça les intéressait de participer à ce projet-là et du coup de s'occuper bah, de la prise de son. Donc c'était à eux de vérifier que quand on parlait, on n'entendait pas plein de bruit en fond, ils s'en sont occupés assez bien, à savoir bien sûr que j'avais déjà participé à des courts-métrages. Donc là, l'astuce, l'astuce, si vous avez des gens qui ne savent pas prendre du son, prenez des gens qui n'ont pas de problème aux oreilles, comme moi par exemple, je sais que j'entends moins bien d'une oreille, donc si je dois prendre du son, c'est quelque chose que je ne ferai pas forcément. Et il y a aussi un truc à penser à faire de partout, et ça on n'y pense pas très souvent quand on fait son premier court-métrage, c'est de prendre ce qu'on appelle un bruit blanc. Pour enregistrer un bruit blanc, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'enregistrer une minute de son de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un appartement par exemple, même si vous, vous n'entendez rien, le micro entend beaucoup de bruit. Et en fait il se passe beaucoup de choses auxquelles nos oreilles sont déjà habituées, que ce soit la route qui passe à côté, les gens qui font du bruit, la chasse d'eau qui coule. Donc du coup il suffit juste à un moment de demander à tout le monde de se taire, de lancer le micro, et d'attendre une minute ou deux. Ce bruit, en fait, il va être à superposer par-dessus la piste des dialogues. Il permet déjà d'avoir un raccord qui est correct entre les différents dialogues, puisque sinon on entend des coupures sons et c'est très désagréable à l'oreille. Ça fait pas du tout naturel, on voit que c'est un film et on n'est plus du tout porté par votre histoire. Et ça permet aussi de rendre le tout un peu plus réel. Imaginez-vous juste si vous avez vos deux personnes dans un parc et que vous entendez uniquement les dialogues, pas de bruit d'enfant, pas de bruit de jeu, pas de bruit d'eau, pas d'insectes, etc. Bah, d'un seul coup, on se sentira pas du tout transporté par votre œuvre parce qu'il y aura cette cassure. S'il n'y a pas d'ancrage dans la réalité ou du moins dans la réalité de votre court-métrage, vous risquez de perdre un peu le spectateur. Surtout que c'est quelque chose qui est excessivement simple à faire et à penser. Et du coup ça vous permet d'avoir quand même une ambiance sonore qui est meilleure sans forcément avoir besoin d'une personne qui est spécialisée là-dedans. Et ensuite, du coup, j'ai eu des rôles plus annexes. J'ai eu des amis qui sont venus, par exemple, pour faire un petit peu de figuration, dont une amie, Roxane, qui a joué la conductrice qu'on voit à la fin, plus aussi une photographe qui était Nathalie Richard. Il y avait une de mes amies aussi qui voulait faire un peu de photos et, du coup, qui a été sur le projet, qui s'est occupé de faire d'autres photos. Faut savoir que le photographe, c'est pas une obligation de l'avoir. Après, c'est bien, parce que le photographe, il va avoir, du coup, un œil qui est assez différent du vôtre, mais qui peut être complémentaire au niveau du cadre. Ça vaut pas forcément un assistant cadreur puisque la photo et la vidéo sont deux métiers complètement différents mais qui se rejoignent à par moments. Et justement la notion de cadre elle est partagée par ces deux professions. Donc ça a permis justement d'improviser des plans par certains moments comme le moment où on n'a pas eu accès au bar et qu'on a dû se rabattre à l'arrache dans l'appartement de mon pote qui ne devait pas servir pour ça. Au niveau de la recherche des lieux ça a été le plus simple que j'ai jamais eu à faire puisque j'avais besoin de deux appartements et d'un bar. Pour les appartements j'avais mon appartement de l'époque qui a été utilisé et le deuxième c'est l'appartement de mon collègue qui était là sur le tournage qui prenait le son et qui était averti au préalable qu'on allait aller chez lui pour pour tourner. Et pour le bar, clairement, il n'y a pas besoin de monter des dossiers de fou. surtout si vous habitez dans une petite ville où vous êtes un client régulier, il suffit d'aller voir le barman et de lui poser la question. Et Moi c'était le cas, je suis allé au bar L'Oasis, dans lequel on a tourné beaucoup plus tard un autre court métrage, et je suis allé simplement demander au barman, que je finissais par connaître avec le temps parce que j'y allais assez régulièrement, s'il y avait la possibilité de tourner chez lui, combien éventuellement ça allait coûter, c'est quelque chose qui je pense il faut quand même demander, parce que la location d'un lieu normalement c'est payant, et il m'a tout simplement expliqué qu'il aimait bien prêter son local pour des photos et pour des vidéos, et que son fils a ça. donc du coup il suffisait de lui donner une date et une heure et il serait là. Pour plein de raisons il n'a pas été là, mais en tout cas il l'a été pour d'autres courts-métrages et ça m'a jamais rien coûté à part le fait de lui commander des bières, c'était nécessaire à la fois pour la scène et c'est aussi une façon qu'on a de le remercier. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait pour tous les autres courts-métrages. Le dernier, Rencontre, on a tourné au bar L'Athénium à Lyon, je les ai tout simplement contactés par Facebook, je leur ai demandé si c'était possible, mais la contrepartie, même s'ils ne nous l'ont pas demandé, ça a été que chacun prenne une consommation. C'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est un geste qui fait plaisir, et même si ça ne compensera pas du tout le fait d'ouvrir beaucoup plus tôt et d'avoir à payer un salarié sur ces heures-là, au moins c'est une façon, je pense pour moi, de ne pas être ingrat. Après bien sûr, chacun voit midi à sa porte, chacun le fait comme il veut, moi c'est un conseil que je vous donne. et Du coup je sais que à chaque fois que généralement j'en parle aux propriétaires des lieux où je veux tourner, c'est quelque chose qu'ils ont l'air d'apprécier. Une fois que la recherche des lieux a été terminée, il n'y avait plus qu'à tourner. Alors pour ça, il y a deux choses que je vais vous conseiller. La première, c'est de créer un groupe Facebook. Quasiment tout le monde a Facebook, donc si une personne ne l'a pas, c'est vrai que ça peut être un peu gênant. Le groupe Facebook, vous le gardez privé, vous invitez juste les gens qui vont participer au projet et vous pouvez poster les différents fichiers qui vont être nécessaires à la compréhension de votre projet. Que ce soit votre scénario, que ce soit votre découpage technique, éventuellement un planning si jamais vous avez besoin d'en faire un, ce genre de choses. Ça permet d'éviter du coup la messagerie groupée parce que la messagerie groupée, elle se confond avec tous les messages que vous allez recevoir de vos potes. Donc vous pouvez très bien ignorer un message sans faire exprès et du coup passer à côté d'une question plutôt importante. Alors que là, le groupe, vous l'avez dans votre barre de recherche sur la gauche, vous avez juste à cliquer dessus et vous y accédez très rapidement. Donc il faut savoir que des fois les gens ne sont pas souvent sur Facebook et moi ça m'est toujours arrivé dans mes projets. Certaines personnes ne le voyaient pas et là vous avez la possibilité de les taguer pour qu'elles puissent recevoir une notification et éventuellement leur en parler. N'hésitez pas aussi à avoir les numéros de téléphone de toutes les personnes qui vont être sur le projet. Sans passer au harcèlement en leur envoyant un texto tous les jours, vous pouvez voir que si au bout d'un jour ou deux, elles n'ont pas vu votre publication, il n'y a aucun mal à leur envoyer un texto très poli pour leur demander si jamais elles l'ont vu et si elles ont besoin d'informations surtout quand ça peut les concerner. Alors, même si actuellement on peut faire des sondages sur Facebook, la meilleure solution pour moi de trouver des dates de tournage qui correspondent à tout le monde, c'est d'utiliser Doodle. Alors, Doodle, je pense que vous connaissez peut-être, mais c'est tout simplement un outil gratuit sur lequel vous pouvez faire des sondages pour arriver à choisir une date. Vous mettez vos différentes dates de disponibilité à vous et vous partagez le lien de ce sondage à toutes les personnes qui ont juste à sélectionner les jours où elles sont présentes, les jours où elles ne le sont pas et les jours où elles sont peut-être là. Elles indiquent ensuite leur nom ou leur pseudonyme et vous, ça vous permet du coup, une fois que tout le monde a voté, de vérifier quelle colonne est vide et quel jour vous pouvez tourner. Alors, si pour une petite équipe de 2 à 3 personnes, c'est pas forcément nécessaire, il suffit juste de quelques échanges de texto, dès qu'on commence à arriver à 4, 5, même plus de personnes, c'est hyper important parce que du coup, ça vous permet de centraliser les données sans avoir besoin de fouiller dans tous vos messages pour savoir qui vient quand et de rater une information qui pourrait être essentielle. Et puis on n'est jamais à l'abri non plus d'un téléphone défaillant, comme c'est le cas avec moi, où des fois je ne reçois pas tous les messages. Une fois que ça a été fait, j'avais préparé un petit planning pour savoir quelle scène on allait tourner dans quel ordre. Ah, là, là du coup, là du coup, sur ce court-métrage, on a tout tourné dans l'ordre du scénario où c'était pas excessivement compliqué. Il suffisait juste de tourner les pages du scénario pour savoir où on allait après. Alors, si c'est votre premier court-métrage... Bonjour le chat Si c'est votre premier court-métrage, il y a une manière assez simple d'estimer le temps mais que je trouve assez juste. Il faut savoir que déjà, une page écrite égale environ une minute de cours. Pour réaliser une minute de court-métrage, quand on a l'habitude, on peut la faire en 10-15 minutes si c'est quelque chose d'assez simple, comme une discussion par exemple. Mais si vous savez que vous avez des mouvements de caméra particuliers, que vos acteurs vont devoir se déplacer, effectuer certaines actions, et aussi que l'équipe technique va peut-être avoir à bouger, il faut compter en plus au préalable le temps de faire ce qu'on appelle une méca. La méca, qu'est-ce que c'est Ça consiste tout simplement à faire comme si on filmait, vous allez tout simplement déplacer votre caméra, le technicien son va déplacer sa perche, les acteurs vont se déplacer et échanger leurs répliques, mais rien n'est filmé. Il faut aussi prendre en compte que personne ne réussit jamais une prise du premier coup et que quoi qu'il arrive, on double toujours une prise par sécurité ça c'est quelque chose que je faisais pas forcément au tout début ça m'a parfois porté préjudice parce que je me retrouvais avec des scènes un peu moyennes que si je les avais doublées, ben, j'aurais très bien pu me débrouiller au montage pour essayer de rattraper ça pour récapituler on fait une méca on fait une première prise si elle est bonne on la double si elle n'est pas bonne on la refait et une fois qu'on a une bonne prise on la redouble par sécurité ça peut paraître un peu gênant mais du coup ça fait que sur une prise d'un plan qui est censé durer 10 secondes ben, vous pouvez facilement y passer 5 minutes donc essayez aussi de viser très petit si vous voyez que votre scénario fait 10 pages, c'est que c'est beaucoup trop gros et pour un premier projet ça va forcément, mais forcément, se casser la gueule. Vous pouvez être avec les meilleurs pros du monde, si c'est vous en tant qu'amateur qui allez réaliser et diriger tout ça, vous allez diriger comme une grosse bite. Et ensuite, une fois que ça a été fait, il me restait plus qu'à monter. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bah, personnellement, ça me motive toujours de monter mon projet. Généralement, j'attends un ou deux jours avant de m'y mettre, parce que déjà, ça me laisse le temps de me vider un petit peu la tête et de sortir le projet de mon cerveau pour que je puisse refoutre les mains dans le cambouis dedans. Après. Et là-dessus, bah, si c'est votre projet et que c'est vous qui le montez, je pense que vous avez envie aussi d'en voir le résultat, donc vous allez avoir envie forcément de le monter. Là-dessus, ne vous précipitez pas, prenez le temps de monter, de faire ce qu'on appelle un ours. Alors, un ours, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de mettre toutes les vidéos les unes à la suite des autres avec les pistes son qui sont synchronisées en dessous pour vous donner un aperçu de ce à quoi va ressembler votre court métrage. Alors une fois que c'est fait, on est souvent très tenté de se dire Ah, j'ai fini mon premier court métrage. L'ours c'est vraiment une version brouillon, c'est un aperçu et c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. A partir de cet ours c'est là où vous allez pouvoir peaufiner votre projet. N'hésitez pas à le regarder plusieurs fois, à faire des pauses par moments de quelques jours, à l'exporter, à le montrer à des personnes qu'elles soient... Dans le projet ou des personnes qui sont en dehors du projet Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément faire ça Mais honnêtement dites-vous que votre projet Tout le monde s'en branle parce que vous êtes un total inconnu Et c'est pas parce que vous allez le montrer à trois potes Et peut-être deux inconnus sur internet on va vous le voler Non, c'est quand même assez compliqué de faire un court-métrage Et il faudrait vraiment que vous ayez une idée excessivement unique Pour qu'on puisse vous la voler et là du coup en ayant ces retours, ça permet aussi bah, de voir à nouveau des choses qu'on peut avoir ratées, des dialogues un petit peu trop longs, des cuts un peu trop brefs, des couleurs pas terribles qu'on a à rattraper, un son trop fort, un son trop faible, etc. Et une fois que vous avez eu tous ces retours, généralement moi je compte entre 5 et 10 exports parce que sur la fin je fais vraiment des retouches très minimes mais j'ai vraiment besoin d'avoir des avis assez précis. Là ensuite, vous aurez votre vidéo, vous pourrez le mettre en ligne. Si jamais vous avez envie de faire un court-métrage et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist Deux astuces et demi. Si jamais cette vidéo t'a plu et a pu t'aider, n'hésite pas à lâcher le bon pouce bleu des familles parce que c'est comme ça que je vais pouvoir tourner au YouTube Space. Et enfin, si tu as envie que l'émission traite de sujets qui te tiennent à cœur, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Euh... Commentaire... Pouce bleu... Ok... C'est bon... Nickel Plus qu'à leur dire de ça. Et enfin, du coup, abonne-toi, partage, fais tout ce que tu veux, retrouve-moi sur les réseaux sociaux. C'était GCO Essence pour deux Astuces et demi. Ciao